Et bien, bonjour à tous Attends. Dès aujourd'hui, on se retrouve sur un live. Oui, oui, non, mais je refais des lives. Non, un live sur Mario 64. Mais j'ai un clone. Voilà. Donc, j'ai tout préparé. Voilà, comme ça, ce sera bien et tout. Donc, j'ai 0 étoiles. J'ai juste. Euh, j'ai juste, je, je, je juste épargné la cutscene du début. En plus le jeu est en français et j'ai mis carrément en plein écran, comme ça c'est beaucoup plus classe comme ça. Donc il me dit rien parce qu'en fait j'ai déjà son gardien au moment que j'ai pris, donc le clone est juste là, vous inquiétez pas. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Donc moi j'ai pris une casquette de Mario parce que comme ça je vais à la même vitesse que lui. On se perd pas de vue. Ah oui, non, Non. Merde. Bon. Oh. Moi, il pourra me rattraper parce que Yoshi est beaucoup plus lent que Mario. C'est pour ça qu'en en fait, j'ai une casquette. Ok, bon, c'est déjà si je me fais Attendez. Je suis plutôt. Je ne pourrais que tourner la caméra comme ça. Putain. Putain, ah, mais il cassé le couille. Ah, j'ai perdu mon Mario. Ah, il est là. mec. Voilà. Je crois que je l'avais déjà fait à l'époque, mais... Mmh à l'époque, dès que j'ai eu l'éditeur et tout donc euh, c'est pas normal euh, on double, ah mais j'ai pu prendre le téléporteur, je crois que ça téléporte les deux ouais ça va, oh c'est génial ça par contre. ouais si je le perds au coup, ok, ça, je vais sur un téléporteur et puis oh par contre le deuxième monde c'est une catastrophe même pour la course hein. ok ça va on est oh, ok, euh, okay. <rire> Je sais pas si il aura euh, des vues mais, mais oh. Oh. j'espère. Ok, attendez, attends, je prends un téléporteur. Ah le boss euh... ouais. ouais. est, ouais, j'ai pensé ouais. Ah c'est moi qui parle parce que je suis le plus proche. Je que ça. Donc il va acheter des... Ah ouais parce que normalement je suis pas avec Mario On sera hyper bien là mmh. Il est où l'autre Attends euh... Il est pas très loin, il doit être. Bon, euh, ça va. Donc je perds pas de points de vie, ça me va. Ouais, bon, bon, le jeu. Ok, ça. Va. Donc ouais, on est donc deux Mario. Enfin là on est Yoshi, Bah bon, là j'en ai pas non parce que ça sert à rien. Voilà, vous... vous hop. Ouais, ouais, ouais, blablabla, bla, bla, Mario il est là, dans, dans les niveaux. <rire> on a aucun sens contre la course contre le coupin alors qu'il Ça aussi c'est de Je te le dis. Attends, je vais juste rejoindre le Mario là. Je recule parce que sinon euh, il va me frapper après je peux. Ah ouais je pouvais peut-être prendre le téléporteur mais c'est pas grave. <rire> ça c'est trop bizarre. Oui parce qu'on n'est pas censé être deux. J'ai rien de courir avec l'autre Mario. Bon, il passera devant, c'est pas Bon Vas-y, on téléporte. Ah on se téléporte, génial On se téléporte tous les deux, donc ça c'est plutôt cool. Oui parce qu'on est... on fonctionne pareil j'imagine donc là on fait la course avec deux mario bon on remonte tout en haut ah oh non c'est lui qui la récup <rire> putain je l'ai perdu espérons qu'il meurt pas, s'il meurt pas ça me va je voulu le téléporter mais ah, pas t'es possible. Ah, ouais. Là, il y a des soins à faire, donc je ne Oh, Je vais descendre. Je vais le téléporter avec moi. Sinon, ça va être chaud. N'inquiète pas, on remonte tout de suite. Oh, putain, j'ai pas le temps! Non Il m'a frappé Je que c'est l'autre Mario qui parle. Putain, faudrait de descendre pour aller chercher une, ca une casquette. Je peux pas lui parler alors. Ok, ça va. Non, ça va ah je suis plus Mario là J'ai à chercher une casquette Je sais pas où il y a Ah elle est là bas Génial Ok c'est bon Mais On voit plus la pas, Je vais juste me téléporter et retrouver l'autre Mario Oh putain Mais oui il m'a frappé cet abruti Bon c'est pas un vrai live C'est juste une longue très longue vidéo Ouah t'es vraiment Oh ça va. Et heureusement j'ai avec Mario Parce que sinon ça aurait pas été en fait oh, Est-ce que je peux l'attraper avec l'autre Mario Ouais. Oh, on, peut on peut attraper on les étoiles. Mais bon, par contre, je vais le remettre comme ça. On peut attraper les étoiles avec Mario. oh c'est génial. Enfin, avec le clone. Et du coup, on bouge plus. On peut attraper des trucs avec le clone. OK. Donc là, oh non, les étoiles d'argent. <rire> <rire> Mais le pire c'est le je pense après. Pourquoi j'ai parlé de ça Oh imagine les niveaux l'eau Oui, attends. Ah ouais, là il arrive. côté de moi. Mais non, c'est lui qui fonce dans le mur. C'est pas moi. Ah c'est bien. Oh oh. Ah c'est bon. Oui, lui, il passe à travers les panneaux, c'est vrai. Eh Je crois qu'il peut parler au panneau. Par contre, c'est ça que... Ah euh. Ok. Ah oh, non lui aussi, il peut attraper les étoiles d'argent et les pièces rouges, j'imagine. Ah, mais je perds aussi. Ah, j'aurais pu récupérer ma casquette. Ok, c'est bon. Ah oui, il le moment peut... mon animation, lui. Ah, mais lui aussi, il peut les perdre. Ah, non Non, non Je récupère la casquette, ça va. Ah, oh, mais je vais mourir, en fait. Il saute. Parce que lui, dans son coin, là, il tape. Adieu. Allez, ah, là. Oh, lui aussi, il peut les perdre. Oh, c'est chaud, ça. Ah, parce que s'il peut les perdre aussi, Faudra euh, faudrait faire gaffe où il est. Hein. En fait, faudrait il faudrait qu'il soit collé à moi. Voilà. Ouais. Ouais, j'avais déjà fait ce concept, mais pas en longue vidéo comme ça. Ouais, j'ai laissé de Non, non. Ah, ouais, s'il si, est trop loin de moi, il passe à travers les plateformes. Ça, c'est cool, ça, par en fait. Ah ouais, faudrait qu'on se mette comme ça, à côté, à côté. Alors c'est pour ça que moi, en fait, je joue de Mario. Comme ça, voilà. Ah, voilà, là je suis bien à côté de lui. On continue, on continue Mario. Par contre, faudrait pas que je lui donne... Je pense qu'il peut aussi ramasser les quoi. Par contre, faut pas que je lui donne un coup de poing, parce que... aux ennemis, quand je suis trop près de lui... Ah, là, je peux, je pense. Non, pas du tout. Ok, c'est moi qui la récupère. t'inquiète pas. Par contre, on fait hyper mal. Okay, très bien. Ouais, quand... ah, ouais c'est bien quand c'est le deuxième ou moins... Si on est éloigné. Ok, je préfère le tuer. Oh, oh là là <rire> Ah, mais là, on peut. Oh, c'est moi qui la récupère. Ah Sauf que, ouais. C'est ça le truc, il faut pas faire des trucs de plongeons quand... Ah, la dernière, elle est en haut. Non, attends. Le mieux, c'est de foncer dans un mur. Oh, yaya, yeah, yeah, c'est génial! C'est quoi cool, ça qui puisse récupérer des, des trucs? le... Alors, oh, on fera pas les étoiles secrètes, je vous le dis tout de suite. On va passer une heure ici. Oh, merde. Ouais. Bon, je la récupère en étant Yoshi. Ok, On est en train de galérer comme des cons On va essayer de remonter C'est juste ce qu'en fait à chaque fois on se prenait un mur Oh merde Oh ça c'est oh, pas bon Ah oh, bon on est mort Merveilleux. <rire> <rire> Oh non, je suis mort Bah oui, si je si lui meurs, je meurs, évidemment Bah oui, c'est hyper chaud C'est hyper chaud C'est pour ça que j'ai envie de jouer longtemps. Bon, on va faire un autre monde. les glaçages, je ne l'ai pas mis parce que c'est un carnage, sinon. Un carnage. Ok. À chaque fois, je suis sur la casquette, c'est trop drôle. Ah, lui aussi. Ah non, lui il est juste derrière. Ah non, il est à côté cette fois-ci. C'est moi qui l'a créé, ça. Vas-y, monte. Euh... Oh, c'est génial. Bah, on va pas passer par. Euh... <rire> c'est trop bien. Ah, là, il y a pas passé. Je suis calme. Ah Je sais pas celui qui est en arrière. Ouais, je change, parce que ça va être un calvaire ça. Un des deux qui se téléporte. De toute façon, il se téléporte avec moi. Oh non <rire> Non, non Il y a eu... Non Mario Oh putain, il est mort Pardon Ça va, on perd pas deux vies quand on meurt à deux Ah bah oui, il meurt, je meurs hein. Sale truc L'animation est toujours revenue ah, La casquette, elle est juste là pour faire beau Je pas que ce soit trop bizarre moi je suis à gauche. Non, en fait je suis à droite et à gauche. Ah, il fait les mêmes mouvements que moi, putain. Mais c'est pas la première fois qu'on voit deux Mario comme ça. Hein. Non, non, en même temps c'est trop bien. Ouais. Bon, c'est pas grave, on peut se taper. Euh... J'ai l'impression qu'en fait c'est lui qui doit se téléporter. Euh... Ah c'est lui qui doit se TP Attends Putain <rire> se TP en même temps Ah ouais c'est bon Mais en fait je devrais peut-être. Attends on va descendre Là on descend tous les deux Il m'a frappé T'es où Mario <rire> T'es là Ok mais je fais plus des frères Ok Ah oui, moi, je fais pas de son quand je shot Mais c'est trop drôle bon, parce que les deux Mario, je crois. peut <tousse> ce que tu fais ça, Mario Mais oui, pourquoi Je vais chercher la casquette avec l'autre Mario. Allez, on va trois étoiles. Non, mais ça, ça... Non, bon, non. Encore Une mort Bon, il n'y a pas d'autre solution Qu'à aller dans. Attends, pire on va faire le boss, hein. On va essayer de monter, hein, mais... on va pas réussir, je pense pas... Que... Mais oui, ils le disent deux fois, what the fuck Ça n'a aucun sens Par contre, non, lui, il est un peu trop... Ouais, un peu trop loin... De moi... Je suis obligé de faire ça... Ok... On va pas essayer de faire l'autre étoile, c'est mort. On va essayer de faire les étoiles dans l'ordre, et puis on verra bien. Ah, je bouge pas. Ah, c'est le, le clone qui doit se téléporter. Ah hmm. oh ouais, si lui il prend des dégâts, ouais, je prends des dégâts aussi. Hein. Ok. Moi je fais pas de bruit en fait, c'est ça tout. Mmh. Oui, bah oui On va faire ça avec 3 clones, allez Mais qu'un seul Il est sur le truc. Ah non, je le vois, il est là. Je vois sa main. Il est en train de tomber Ok, c'est pas grave. On faire double dégâts. Ah, oh, j'aurais pu l'avoir avec l'autre. On ne fait plus ça. Oh merde. T'en supplie, ne tombe pas. Non. Tombe. Il est loin. Il est loin. Là, il tombe. Bon, après, s'il tombe... se refaire ça mais faut monter sur la tour bon, en fait les boss c'est chiant c'est trop dur allez c'est les deux en même temps avec les boss parce que déjà notre Mario il est monté dessus alors du coup ça a décalé les deux Mario c'est chaud tour donc là on a plus le message ça c'est cool donc on peut <rire> on s'est rentré dedans genre on était deux Oui parce que j'ai déjà eu cette idée il y a, auparavant, la première fois que j'ai utilisé l'éditeur. deuxième fois euh, oh, bon, lui qu'il faut se l'éditeur. Attends. Ah, c'est un champignon. Ah, ouais ouais j'aurais bien Au début j'aurais dit... Non non j'en ai pas. Ouais, donc là, on se téléporte tous les deux. Ah, yes, j'ai compris le truc. De toute façon, après, on aura un Mario. Hein. Donc, non non plus besoin des casquettes, hein. Et eh, oui! Bon, il y aura toujours la casquette dans ce niveau. Faut pas que je frappe, hein, il me sert à rien. Ah, quand il. Y... Quand je suis trop loin. Non, tu vas où là? Ouais, ça va être plus simple. Parce que là, euh, mon Mario il est parti, je sais pas d'où. Allez. On est marqué une fois, ça va. on tomber ici parce que si je meurs deux fois. Je vais chercher la vie à chaque fois. Au oh <rire> sommet de la forteresse. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Ok. Ok. J'ai trop peur. Ok, d'accord, ok, donc on est donc... Euh... Oh merde Oh merde ah oh, c'est pas grave oh, Donc on casse les deux, je prends la vie <rire> bon. ouais, C'est le deuxième perso qui va prendre, un peu clone quoi Mais les trucs c'est pour le clone genre euh, ouais non mais par contre quand je suis trop loin de lui il passe à travers les plateformes et ça c'est con <rire> non mais je vois pas comme ça c'est ah, ah, drôle ok toi t'es là-haut sauf que moi non il faut qu'on soit soit là-haut tous les deux ah oui attends, attends on peut s'écraser on meurt pas ça n'a aucun sens, J'y arrive pas. Attends, attends, et un petit peu plus éloigné. Faut qu'on soit tous les deux sur la même plateforme. Ah, tiens, Mario, l'autre. Ah, parce que là, il passe à travers, à temps, ah, il passe. Ah ouais, il fait même. Ah, du coup, il va aussi vite que moi, non? Ah! Attends! J'ai une idée. Non, il va plus vite là. Ah, ouais, c'est bizarre, il va plus vite. Et il va plus vite! Oh, on s'est rejoint comme ça! C'était what the fuck, mais. Vas-y, cours, cours, cours, cours, toi. Je crois qu'il va un petit peu plus vite que... là. je suis Mario parce que sinon. Bah ouais on est intelligent de faire ça C'est enfin, pour ça que j'ai dit qu'on est en live parce que. Oh il doit en direct. Oh on est sur la même plateforme. Chut. Non doucement euh, Mario clone là. Du coup. Non mais il est un petit peu plus avancé, ça c'est pas oh, bon. Oh ok, c'est moi qui ai plus d'argent, euh, c'est C'est là l'autre hein. ah, Faudrait qu'on soit au même moment. qui va plus que moi l'enculé. Oh non, oh, c'est j'imagine pas... <rire> Mario, il se bloquait. Oh, c'était compliqué Oh non, j'imagine pas l'oiseau. Ah de... oh non j'imagine pas ce saut là que j'ai je... que essayé tout à l'heure Mais je vais essayer de faire un triple saut parce que... Ouais, c'est un peu chaud quoi On va le faire... Non non c'est c'est la... pas la cage c'est euh... Au début j'ai dit quoi Non non c'est... Oh non mais non mais... Il peut pas monter l'autre Ouais j'ai tendance à jouer tout seul sans Mario mais... Pas besoin de vous Je sais pas si son... Oh, oh, il m'a shooté dedans. Oh, mais quel homme. Il y a des moments comme ça où j'ai envie de crever, en fait. Oh, il l'a tué. Bah, c'est toi qui ira Mario. Je suis désolé, mais moi, je peux pas. Je suis aussi... Ils sont morts. Oh, je suis intelligent. Oh, Putain! J'ai réussi à récupérer l'étoile à l'aveugle! Oh putain! Ah non, non, je croyais que je C'était beau. Oh yes! Oh yes! J'ai réussi à faire merde, putain! Oh non, en fait, il y a rouge. J'aime bien quand c'est lui qui les ramasse les étoiles. Alors par contre, il y a un seul qui peut y aller. Pouh. Mais deux personnes pourraient venir. Arrête ah, de me tirer sur la tête Ça fait mal. Attends deux secondes, euh, le hibou, on va se calmer. Parce que là on est deux Mario. Pas lui qui doit monter dessus, voilà. <rire> Imagine il se fait shooter dans ce coup. Ah je peux pas voir au dessus Ah non c'est un calvaire. On ouais, va essayer. J'ai pas eu mon. Mais je vais mourir en fait. C'est impossible. Il s'est jeté dans le vide, bon bah. Bon. C'est chaud! Oh. <coughs> bah, les toiles dans, dans le ciel, on peut pas le faire! Ouais, de Mario! Euh, non, mais faut être fou! Bon, vas-y, va dans. Va, va, va, va, va. Monter Je monter suis sur un arbre! Je voulais voir si. Est-ce que le mien c'est pas lui qui prend? Il m'a fait peur en vrai. Sinon, on peut en avoir deux. Possible ou quoi Oh ça défilme. Bah j'ai pas dit il me suicider. Ok c'est moi qui dois y aller en fait Vous m'excuserez, mais... Ça va, je suis pas mort. Je vais même prendre une pièces. Bon. Je descends comme ça sans sauter, parce que... ce qu'on peut. Voilà, je le fais rejoindre à moi, parce que sinon on va mourir. J'ai pas envie de mourir. Vous voyez ce que je veux. Non mais c'est pas toi qui dois le prendre. Non, viens, viens avec moi quand même. C'est pas toi qui dois le prendre quand même. Non, ok. Donc là, je suis désolé si je mets un petit peu plus... Euh, moche, mais j'ai besoin de la carte en fait. J'ai été presque. T'inquiète pas, je suis dans la même h euh, 2 mire Je suis dans le même truc que lui, donc hop. Oh, y -y -y -y. ouais on se met au même niveau euh, faut que je vise lui et moi oh, parce que faut que je regarde son ombre à lui et pas et la mienne en même temps donc c'est chaud ok donc dès que le milieu AYOSHI est, est arrivé là oh, est pas assez loin trop près trop loin j'ai tout fait j'y arrive Ouais ouais je t'ai réveillé ouais ouais t'es en colère blablabla ouais, j'ai fait esprit de faire ça eh, c'est chaud hein que la carte j'arrive même pas putain je l'ai tué quoi pratiquement et pas pour me tuer bah finalement je l'ai tué quand même Non mais il monte pas dans l'arbre C'est fou Et puis des fois le juste Non Désolé ça va rester un peu longtemps Putain, ça montre une fois et après c'est fini quoi. On vous okay. aussi, allez hop. C'était compliqué mais euh, on a quand même réussi. C'est principal. Non Vous trouvez pas oh, Même pas. Hey, en fait, tout est dur, en fait, c'est ça le truc. Oh. Ah, le niveau de Mario, je l'ai pas modifié. Je que je peux pas le faire. Mais pourquoi vous voulez que je fasse des pièces rouges Vous êtes fous Oh non, après on va aller dans l'étoile calvaire euh, numéro 4. C'est l'étoile de... Euh, oh, bah le canon. <rire> le truc le plus potable, c'est le canon. Donc qui parle Qui Mario Qui est, est, est Mario oh, ça c'est moi. bloqué. <rire> c'est qui qui rentre De... Par Pardon. Ah, euh Est-ce qu'il y en a un qui peut rentrer ou ça se passe comment What Il m'a shooté dedans Oh non c'est horrible Non attends Voilà Ah non Je peux pas Faire le canon. C'est moi bon, que je me suis suicidé. Putain, on est même pas game. Bon, on va aller dans les autres niveaux. On a trouvé celui-là. Non, non, les étoiles d'argent, c'est impossible. Je reviens là. Alors, en fait j'ai affronter Bowser, mais sauf que Bowser je l'ai pas modifié non plus. Je l'ai pas, parce que, oui c'est moi qui l'ai créé. Oui pourquoi j'ai pas modifié Bowser, parce que c'est trop dur. Voilà. J'ai eu un peu de difficulté, mais pas extrêmement plus. il faut pas abuser. <rire> On doit faire beaucoup plus d'air en fait. Surtout que je déteste le niveau. <rire> Attends, non, début de la neige. Oh mais c'est long la neige. Ah oh, c'est mieux. Oh non c'est des en Bah c'est vrai euh, je suis désolé mais... Mais pourquoi on est toujours des incroyables Oh putain on perd plus d'air que d'habitude. Bah attends non mais on va pas faire euh, Bibi hein c'est pas possible. Euh, Bibi ouais elle s'appelle Bibi oh, On perd deux bulles d'air. Ah oh, mon dieu c'est terrible. le bon, dieu c'est terrible. Oh. Déjà au début euh, sans un seul... What Non mais on perd deux fois plus d'air en fait c'est ça le truc. Oh, de l'air! Non, mais s'il y en a un qui reste sous l'eau, c'est mort! Tu meurs! Ok, bon, on va faire les coffres. Mario s'est pris des deux. Wow! Ah, oh! On bondit sur la tête! Bon, vas-y, Mario, je sais plus quel ordre, je pas lui. C'est lui, je crois. Ouais. Après je sais pas, c'est lui, euh, j'ai envie de dire c'est lui, oh bien joué, même Mario il peut, le clone un peu. autant que je suis là, avec le clone, autant le prendre avec le clone, oh, c'est beau ça, <rire> quelle équipe. Bon, on sera quand même obligé de faire l'autre truc mais oh putain pour double R. qu'est-ce qu'on peut faire en fait le canon mmh. c'est pas, okay, pas dans la première étoile qui mouvre le canon mmh. j'ai préféré faire ça ah oui. oh, une carapace oh, c'est pour une personne en fait bon oh, on y va Bon Ouais j'ai vu tout seul Bah lui aussi il est sous l'eau en fait mais je sais pas Où il est J'ai pas l'impression qu'il soit sous l'eau, tant mieux oh Ah c'est bon en fait là dedans j'ai pas modifié donc je suis tout seul je suis, je suis tout seul en fait là. Hein Bah, ça descend, j'ai même pas ouvert les coffres. Bon bah. Bon, hein. Ouais, je suis tout seul. C'est là, on aurait le temps du Mario. Eh hey, j'ai une bonne idée hein Bah ben, je savais pas qu'il y avait. Du coup je peux faire ça. Voilà. C'est vraiment dur. Bon. Non, on peut aller affronter <coughs> le, truc. le truc. Ouais, le but quand même, c'est de faire les trucs. Mais en fait, j'ai envie d'aller en... au pire. Je fais une coupure et tant que j'ai débloqué, pas débloqué Mario, donc là on aura plus besoin de la casquette. Ça, c'est cool. Bah, je vais aller débloquer Mario, puis on se trouve là-bas, je pense. Donc, euh... Que j'aille quand même dans... Euh, C'est où déjà C'est là-haut euh, Pour qu'on se retrouve quand même euh, avec Mario et qu'on se retrouve euh, au, au truc de... Comment il s'appelle Le truc de lag et tout ça Au, au truc d'en dessous Je préférais... Bon à tout de suite Bah alors Je t'ai battu Ouais non mais en vrai j'ai galéré Oh ça moi je suis pas avec un clone hein <rire> Non mais... C'est moi j'ai fait le truc pour sauver Mario Donc là on va se retrouver en bas Mais de toute façon, même si j'ai sauvé Mario On peut pas aller en bas là pour l'instant n'importe quoi Faut tuer tu aies Bowser Bon Ok Bah de toute façon il nous reste le... le niveau de neige hein Oh putain non. Bon Ah mais vu que... C'est pas grave, ah mais vu que je serai Mario, j'ai plus besoin de casquette Et ouais, ça c'est cool Mais je vais gagner une bille, à quoi je vais récupérer une casquette Et je vous juste montre la casquette Imagine ici, genre il y a deux, bah un autre Mario Et du coup, il <rire> n'y a plus de casquette, quand je l'enlève Donc, vu que je suis officiellement Mario c'est moins casse-couille. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Mais... bon. Même si c'était pas vraiment casse-couille. Mais... Bon, mais... On est plus Yoshi <rire> Partir en glissant. Euh... Ah, mais il n'y a plus de casquettes vu qu'on est Mario mmh, Ça, c'est bon, ça. Par contre, arrête de me sauter dessus, s'il te plaît. Oh pardon. Donc on y va. Je cours pas avec l'autre. Hein. Il m'a peu suivi. J'ai une voix aussi du coup. Bon, est-ce qu'on meurt pas hein. Sinon bah c'est il meurt bah ici je vais faire une grande pente parce que j'ai perdu des pentes juste avant on, va, on pourquoi bon il est pas mort pour l'instant bon, pour l'instant là c'est jeu normal bah parce que je l'ai perdu en fait tout simplement je sais pas où il hein. est oh non foutre prends les et là il meurt quand faire ça. Bon, il est pas mort, je sais pas où il est, mais on s'en fout, Allez, on est Mario. Ah ouais, j'aurais mis quatre Mario au moins dans chaque salle. Ah, je crois pas que les Mario ils peuvent. euh ben, les clones, ils clones. Je pense pas qu'ils euh, puissent prendre des portes. Non, je crois pas. Je vais pas partir en glissant, t'as rêvé. T'as totalement rêvé. Bon allez on va partir en glissant si ça lui fait plaisir. Allez on y va bon, on y va en même temps on se prend le truc On va partir en glissant Wow waouh waouh waouh Ah mais là c'est la première glissade en fait Je viens de Wow Waouh va où Bon on va tu l'as entendu Non, il va de faim. Bah oui, c'est la glissade. Bah ben là, dans la glissade, y a pas de Mario, en fait. Ça, ça, ça le truc. Oh oh, il ouais, n'y a pas de Mario, ça va. Bah, ben, ça va. Donc n'y a pas de Mario. Je... Bon, vas-y, moi je Toi, tu y vas. Putain, il faut se tuer. Non mais vas-y. C'est moi qui doit y aller, quoi. Oh, l'arnaque. J'ai pensé que le clone aurait pu y aller à ma place, mais non. Bah ben oui, vu qu'il peut pas prendre... Bah ben, heureusement, je l'ai pas mis là, parce que sinon, j'ai tout pensé à tout, parce que les glissades c'est impossible à faire à deux. Non, vraiment, non. Mais Franchement, n'essayez pas. Je pense qu'il a utilisé... Pour, pour faire le... Oh, une vie oh, Par contre, j'aimerais bien aller en bas, quand même. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Non, ah, franchement, je sais pas s'il y a les boules. là. Je pense pas. Mais là, maintenant, j'ai 10 étoiles, donc je pense que, ouais, quand même. Ah, les petits, ouais, peut-être. Mais pas, pas le gros. Bon, donc, c'était ça, l'étoile. La VF, elle est bizarre, quand même. rien. ça, La VF, elle est bizarre. bizarre. Est un de... Bon Ouais, il peut dehors. contre le grand loin Mais encore une fois, je vais pas refaire, je vais pas vous montrer la, la course du grand pingouin Je vais faire autre chose comme une étoile. L'étoile du suicide, ouais, c'est une bonne étoile. Non, qui peut m'écraser, moi aussi. C'est drôle. Non Est-ce qu'il peut prendre le pingouin Ah bah il est mort Bien joué Il est mort C'est 11 étoiles évidemment euh, pour... Euh... Je vais voir si... Ah mais attends Bon je peux faire une étoile secrète Oh putain, il n'y a plus de réseau. Ah ça je Ah ça je Enfin moi j'ai plus de réseau en tout cas. Donc la vidéo pourra pas sortir par mon téléphone. C'est tout. Ah c'est que les pièces rouges. Bon ça va être pareil pour Bowser. Aïe. je vois bien tes trucs. Oh, putain, je peux pas savoir Oh, coups de Ah on peut retourner chez Bonbon bonbons de Pierre essayer de faire euh, les pièces rouges. mais d'où? Euh les étoiles d'argent, en plus on était vraiment pas loin, hein. on était à la quatrième, c'est juste qu'en fait on est mort, et du coup on est mort deux fois, bon, on n'a pas perdu deux vies, hein. faut pas déconner non plus, imagine tu meurs deux fois, et bon là il n'y en a pas, hein. de clones, hein. j'aurais dû vous passer ça, mais, mais non, nique ta mère, en fait, oh, un beau pire, j'ai pas de limite, tout ce que j'ai fait dans les niveaux, et puis. Tous les niveaux je les ai modifiés. De toute façon, c'est tous les niveaux du, du jeu en fait. À part la Rainbow Ride parce que. Parce que ça a été trop dur, voilà, la Rainbow Ride. Tout ça. Ici ça sert à rien parce que c'est un hub en fait. Donc ça sert à rien de le mettre. donc qu'en fait ici il faut tuer les jeux. Et j'ai pas mis dans les niveaux secrets parce que c'est des niveaux secrets, j'y pas de toute façon. Ah. C'est marrant quand, quand le genre, le clone, qui est pareil souvent, qui ramasse l'étoile. Toi c'est classe quand même. Ah, ça fiche, je voir. Je regarde ça. Je regarde juste combien d'étoiles on a. Oh, ok, il en manque une. Une seule étoile. Ah Parce que je peux pas avoir le nombre d'étoiles et ça c'est con. Là il y a le gros bout. Non je pense pas Ah mais là on aurait la casquette volante en fait à débloquer aussi Ah je peux toujours pas Bah bon, euh, on va retourner à bonbon bon, bon, bon, bon, fied, là. Donc Là on a Mario en fait il n'y a plus les casquettes dans les niveaux et ça c'est Cool on en maintenant là bon, on va y essayer Ah il n'y a, a plus effectivement les casquettes Bon on va ouvrir le canon Ouais. Ah mais le canon oui c'est vrai Ouais mais je sais ça sert à rien euh, Excusez-moi Non ah, non non non tu vas là Ça fait peur Ouais, mais, ouais bah oui le mieux c'est rater Que je fasse ça là, on en fait pas Ah oui non. Aïe, aïe aïe aïe, on a eu ce tué. Bon, ok, on monte. Ah, c'est moi qui l'a eu. Non, mais ce que je sais pas, hein, des fois. Ok, là, je ne passe pas à travers. Okay, je le rejoins. Deux Mario qui fait du, du bruit là. Parce que quand j'étais Yoshi, euh, Yoshi faisait plus de bruit. Ah, le truc chiant, c'est que. Ah, oh, je le truc chiant, c'est que, en fait, si lui se fait toucher, il perd l'étoile. Également pour moi. Il peut ramasser aussi ses pièces rouges. Waouh, waouh C'est vrai que lui, quand je suis trop loin de lui. Attends, on va sauter. Oh, ouais, lui, il, peut... il fait du poids aussi. Ah oh, ça, c'est génial, par contre. Euh, alors, donc là on est hyper éloigné, donc c'est cool. perd les deux étoiles de compte Et au final, non. Attends, Mario, je récupère ça. Et tu peux en me rejoindre. Ah, c'est pas le Il est où, lui Qu'est-ce qu'il fait là, lui Donc en fait, c'est toi qui ramasse l'étoile. Ah ouais ça, c'est cool que ce Mario... Oh, mais Nick, C'est cool que Mario puisse... ce ben, le clone. Oh, mais non On fait euh, du bruit. Ok. <rire> Il est parti direct. Baka. Hein. Allez ah, j'ai glisse Ouais t'as vu ça T'as glissé du coup on est au même endroit Tous les deux. T'es sérieux C'est compliqué hein, je vous le dis. Oh, bonjour, je vais lui passer parce que je vais galérer. On est pas mal pour l'instant, ça c'est cool On va pas mourir là Bon j'ai sauté parce qu'il allait se prendre le truc C'est ici je crois <rire> Je regarde hein. Attends Et Mario 2 Ah oh, le clone est parfait il a attrapé l'étoile Bien joué Non je crois que c'est clone hein. <rire> Ah mais lui, moi j'ai perdu des... Ah mais on a tous les deux perdu des points de vie, bah super On peut s On peut s'en aller d'ici. Là c'est les pièces rouges, on les fait pas. Hein. Ouais on est d'accord, ok. Est marrant, lui, qui gueule, là. <rire> Oh on peut se faire de la plateforme. Waouh fallait exploser là par contre. Ok le clone. Mm -hmm. Toujours le clone qui a en base des étoiles. Ah non, nous ne sommes pas arrêtés, genre. En plus, la zone sort, genre. Au clone, on s'en bat les couilles avec une porte-fenêtre. Je sais pas si le passage de Bowser, je l'ai modifié ou pas. Je crois pas, j'ai pas vu. Ok, on a Bowser. Putain, on, enfin... <coughs> on a enfin réussi ce niveau de merde. Au début du... de la vidéo, on n'a pas réussi, et là, on a réussi. Je crois que je contrôle mieux le Mario. Et en vrai? Ça vous dit pas qu'on fasse un Esplay Mario 64 avec... Euh, bah, les Mario Ça vous plairait je pense. Bon j'arrête de jouer. Ouais et bah t'es modifié sinon il t'es là. Bon j'arrête tout de suite. Eh, hey, j'ai dit que j'allais galérer, ouais, j'allais galérer et tout, euh, je l'ai fait du premier coup, allez, je l'ai fait du premier coup, ouais, tout ça, je galéré. pourquoi ça, j'allais galérer, pourquoi je bouge, Mais je sais pas. Imagine, j'aurais un clone, là. Let's go Ah, non, il a barré Non, non, c'est un fond vert. Ah, ah. Imagine. Bon! C'est pas ça, Mario, mais. Euh... Mais voilà. <rire> on va aller en bas. Je pense que là, on a les. Euh, les bouts. On a les bouts? Non, toujours pas. On toujours est pas les bouts. Mais... Les bouts, je sais pas c'est quoi. Aïe! Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est quoi les bouts? Ah! Je sais pas. Ah, mais moi, je connais pas. Hein. C'est des bouts. Hein. Écoute. Euh... Il est beau. Ouf, ouf. J'ai plus de 4G, je peux pas vous sortir ça aujourd'hui. Attends, faudrait que je me calme avec. Ah, ça me revenir un peu. Combien de pourcent? 46. Oh je vais chercher en même temps, je crois. Bon C'est pas tout ça, mais moi j'ai une vidéo à se terminer, donc. Oh non putain. Je l'ai pas mis dans vous, c'est mort. Oh, ils sont super bien éloignés. Oh. Oh. Il y a un passage... Oh. oh, bien. Non, non, non. Oh. J'ai failli mourir. Enfin mourir. Ouais. <rire> Qui est passé, il y en a un qui a brûlé Il <coughs> oh, faudrait que je les fasse passer un par un. Possible. Il n'y a, hein, a pas un téléporteur de l'autre côté. What? Oh, ouais. J'ai peur. Genre, ici, il n'y a pas un téléporteur. Ah, si, y en a! Un. Ça nous met. Oh. Finalement, ça nous emmène le jeu. Très bien. Ça va me tuer. Oh, c'est bien qu'il soit par terre. Oh, c'est bien. J'avais dit que j'ai fait tous les niveaux. Non, non, non, non! Non je les ai pas mis tous devant les. On mmh, mmh. enfin, va quand même passer de l'autre côté parce que c'est le plus safe. Okay. Oh, mais là il n'y a pas de mur Ah c'est super chaud, il n'y a pas de mur en plus pour ça mettre bien. Oh, mais deux est dur vas-y on est mort oh. oh non on va voir game over bon attends on va changer de niveau <rire> oh non Hmm. <rire> bah je suis tout le monde dans non, non non non non mais je vais pas mourir maintenant Oh, bon. oh, on a réussi oh, mais Il y a une 5 carbasse pour une en fait là. On a réussi à sauter. Ok très bien. Non non non non Deux Mario dans la tornade, allez Et pas dans le sang le mouvement, s'il te plaît non. Quoi euh, tu veux sortir Non. Ok, on a ça. Bon, Moi, je te propose un truc. Il est mort est Un simple mouvement. Oh non Yahoo, Yahoo, Yahoo. Moi c'est le niveau, ça va être l'enfer. On va essayer le niveau de lave. Je hein. doute. Oh putain mais là c'est plus dur. De base ces niveaux sont pas durs, sont simples normalement. Mais là c'est compliqué quoi. Autre chose. Ah j'ai passé. Oh ouais, on reprend le téléporteur. On va foutre. Mais genre là il y en a qu'un qui va passer. Genre à chaque. Ah oh, non. On a... Oh yes on a passé. On a passé Mais le truc qui a tout cassé, en fait, c'est que l'autre Mario a traversé pas tout ça. En fait, il faut qu'on soit tous les deux sur le même plateforme. Non, pas. Donc moi, faut que je reste devant. Ah non, c'est bon. Je... Oh, yes Vas-y, c'est qui qui va prendre C'est moi, mais... Ok. On a réussi une étoile. Je pense qu'on va faire qu'une ici, parce que... Donc on va parler à la J'ai cru que dans cette version là de Bon a été changé. Ah mais c'est pas encore là. Super. Ah il est un peu loin. Ce... On va essayer ce niveau, mais si ce ne sera pas. Non. De l'autre côté, ce sera pas glorieux je pense. Oh putain! Ah merde, il y en a qu'un qui peut prendre une porte. Merde. Ah, ça, cool. ah, il peut pas passer de l'autre côté. Non, attends, dans les deux côtés, il y a une porte ou pas? Il y a un trou. Hein Ah oui, il y a un trou. Ah oh, mais c'est trop. Oui, il plus vite euh. Bon. Ah merde, on est mort deux fois. Bon, ce niveau il va être impossible parce que si. Ah oui, le clone il peut pas prendre des portes Ah, c'est chaud ça C'est le Bon. Bon. ça passer là bas pour aller euh... Ok, Mario Mario fait un long jump sur place Mario le maître des long jump ok donc là on a plus le message c'est cool c'est normal en même temps oh, on est un petit peu plus loin. Bon. euh non Oh putain on va mourir On va mourir je le sens Il nous reste un point de vie Mais eh non c'est bon. Oh on a survécu oh, je vous aime Et Mario Non Tu me tueras pas Ah mais c'est chaud il n'y a pas de... Est chiant, on est mort On est mort Bon je pourrais pas vous montrer parce que voilà. <rire> Tous les deux. Ouais, on perd double point de vie quoi, ça c'est chiant. En fait le truc, il faudrait qu'on se fasse toucher par un Oui genre ça aussi. 2 oh, deux points de vie. Un... Oh, bon, non, bon. bon il s'avère que ça va être dur. Wow, il s'avère que ça va être dur. Mais sérieusement, je peux pas aller chercher... Euh... aller dans les bouts. Encore C'est combien les bouts Mais c'est combien les bouts On a combien d'étoiles là 13. Ça a 15 en Bon, qu'on fait. On s'arrête là. C'est une défaite. Ouais, je pense qu'on aurait peut-être s'arrêter là. Euh. une défaite. J'ai envie de continuer. J'ai envie. Une dernière fois. On va essayer une dernière fois. Bon, manque de points de vie, mais ça devrait.. Ça devrait. Allez Je pense. Oh mais avec un clone quoi, j'y crois pas Je savais que cette zone infernale vous savez Le pire c'est qu'il n'y a pas de mur pour euh, cette zone-là, il n'y a pas de mur du tout pour euh, se remettre bien. Alors du coup c'est encore plus chaud. En fait, faut. À part le téléporteur. Il n'y a que le téléporteur qui nous rejoint, vraiment. Là ça nous téléporte tous les deux. Tout va bien. En fait là, le problème, c'est qu'il y a l'œil, ça nous fait perdre beaucoup de points de vie. J'ai <rire> réussi à ramasser les pièces, sauf que c'était trop tard. <rire> non, mais on va s'arrêter là. Bien ça, tout d'avoir Je pense que le téléphone. Bien ça, tout d'avoir regarder cette vidéo de SconeWoo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut tout le monde.